Oui, tous ces films de grande qualité. Ce premier film traverse trois générations de femmes. Il est le récit d'un voyage depuis un territoire subi vers un territoire aimé et interdit, et aussi l'accompagnement du passage de la vie à la mort. Il propose un regard exigeant, une écriture juste qui nous a touchés particulièrement. Ce film est Crossing de Dania Chabar, Char, Charabati. Pardon.